Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Je suis à Jaune, en Nouvelle-Aquitaine, pour découvrir les vignerons de Tursan, en compagnie d'Éric. Salut Eric Bienvenue Harry Alors dis-moi Eric, ton job ici c'est quoi Alors mon job consiste à faire du vin, avec le jus de raisin que nous portent les vignerons pendant les vendanges. Ce vin sera conditionné en bouteille et en bagging box, ici sur place à la cave. J'ai hâte d'aller bosser avec toi pour découvrir tout ça. On y va Eh bien on y va, c'est parti Explique-moi le circuit du raisin une fois qu'il arrive ici. Bon, on va commencer déjà par le départ, c'est-à-dire la réception du raisin. Le ouais. raisin est versé dans ce conquet, ce conquet est monté sur bascule, donc automatiquement on a le poids. Ensuite, suivant la destination, si on fait du blanc ou du rosé, on l'enverra dans des pressoirs. Ouais. C'est des pressoirs qui contiennent euh, environ 30 tonnes de raisin. Donc une fois que le raisin est pressé, Eric, qu'est-ce qu'il y a à faire euh, pour qu'il puisse retrouver les cuves Donc euh, ce qu'on va faire, on va brancher une pompe, on va pomper le, le jus de raisin qui a coulé dans un cuvon. et on va l'envoyer dans une cuve où il partira après en fermentation. Ben Henri, tu branches ce tuyau ici Alors du coup, euh, vous n'avez que ce genre de cuve vous avez des choses quand même plus traditionnelles Non, on a également un chien à barricade. Ah ben ça j'ai... Euh, D'ailleurs Henri, on va y aller de suite. Ah, je ben, vais te montrer quelque chose. Ben, je te suis. Il y a une odeur et un silence qui règne ici, c'est impressionnant. Oui, ici nous sommes dans le chai à Baric. Vous y faites vieillir du vin Tout à fait, on fait vieillir le vin en, en fût. Du coup, ta formation Eric, c'est quoi avant d'en arriver ici ben à la base de ma formation, j'ai un diplôme de boulanger. Et ensuite, euh, je suis venu travailler à la cave de Jaune euh, aux alentours de 18 ans. J'ai fait une première campagne de vendange. Tu as commencé très jeune. J'ai commencé très jeune, oui. Je suis rentré définitivement à la cave en 91. J'ai fait mes 35e vendange cette année. Ah, C'est une belle carrière. Ah oui. <rire> Puis je suis très content de travailler ici. Alors redis-moi un peu, chef caviste, ça consiste en quoi Donc chef caviste, ça consiste donc à faire du vin. Donc il y a différents travaux qui sont euh, les soutirages, mm -hmm. euh, les assemblages, les filtrations et les préparations de vin. Ensuite, je gère une équipe de 8 personnes. Donc toi, tu coordonnes effectivement tous ces corps de métier parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes. Hein. Tout à fait. Il y a beaucoup d'étapes, mais j'ai un petit avantage, c'est que je suis passé par toutes ces étapes. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aujourd'hui On peut prendre un échantillon de vin. Ah ben, bah, allez. C'est un vin qui a quel âge C'est un vin qui a 2 ans. L'opération consiste à Juste un peu goûter, juste contrôler. Exactement. C'est une petite dégustation, voir que tout se passe bien en, en fût. Alors évidemment à consommer avec modération, mais tu as quand même un métier sympa. Wow. Rappelle-moi la capacité de stockage de ce lieu. Environ 1 million de bouteilles. Qui sont en attente de ben, En attente de départ, de préparation de commande et de départ. D'accord. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus à faire ici dans ton job, Eric ce qui m'intéresse le plus, Bon moi, euh, comme je te disais tout à l'heure, ça fait quand même un paquet d'années que je suis là. Ouais. Euh, maintenant, ce qui me motive quand même pas mal, c'est de former euh, et transmettre mon savoir-faire à mes collègues et, et puis aux futurs arrivants, leur, leur apprendre ce que moi je sais, ce qu'on m'a appris aussi avant. Ben, moi, je suis plutôt rosé, mais ici à la cave, on en a pour tous les goûts. Régional, bien sûr. Euh, moi, j'adore la côte hollandaise et le Pays basque, donc... Euh, ouais, régional. Ça fait 35 ans que je suis permanent, donc permanent. Je préfère les vins secs. En blanc et rosé, euh, ouais, je suis plutôt sec. Bon, Eric, je sens que nous arrivons au meilleur moment de cette journée. Qu'est-ce que tu m'as préparé Alors, je t'ai préparé un rosé euh, Tursan, la gamme Expression. C'est l'un de mes rosés préférés. Hmm. Et on recrache. Ah bah non, c'est trop tard. <rire> tu m'avais pas dit. C'est évident, on recrache. Eric, je te remercie beaucoup pour la découverte de ton quotidien ici, euh, chez les Vignerons de Tursan. Merci de ta visite, surtout. L'agroalimentaire recrute, et spécialement ici, chez les Vignerons de Tursan, donc n'hésitez pas, si vous cherchez un job, postulez, poussez les portes, vous serez toujours bien reçus. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire, et d'ici là, likez la, la vidéo, vidéo et abonnez-vous. On continue à déguster On continue à déguster.